Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de division décimale à travers deux exemples caractéristiques. La division décimale d'un nombre A par un nombre B non nul permet de calculer soit le quotient exact de A par B lorsque le reste est nul en continuant éventuellement après la virgule, soit une valeur approchée du quotient de A par B si la division ne s'arrête jamais, c'est-à-dire que le reste n'est jamais nul. Illustrons ces deux situations avec des exemples. Par exemple, calculons 27 divisé par 8 et posons cette opération. Dans 27 unités, on trouve 8 fois 3 unités et il reste 3 unités. Pour continuer le partage, il suffit de se rappeler que 3 unités c'est 30 dixièmes. Or, dans 30 dixièmes, on trouve 8 fois 3 dixièmes et il reste 6 dixièmes. De la même manière, 6 dixièmes c'est 60 centièmes et dans 60 centièmes on trouve 8 fois 7 centièmes. Il reste 4 centièmes. Et enfin, 4 centièmes, c'est 40 millièmes. Et dans 40 millièmes, on trouve 8 fois 5 millièmes exactement. Le reste est alors nul. On dit que la division tombe juste. Ainsi, le quotient obtenu est une valeur exacte. On écrira que 27 divisé par 8 est égal à 3 unités et 375 millièmes. On peut vérifier que 8 fois 3 unités et 375 millièmes c'est exactement 27 unités. Voici un autre exemple. Et calculons 32 divisé par 6. Posons cette opération. Dans 32 unités, on trouve 6 fois 5 unités et il reste 2 unités. Or, 2 unités, c'est 20 dixièmes. Et dans 20 dixièmes, on trouve 6 fois 3 dixièmes et il reste 2 dixièmes. Si on poursuit, 2 dixièmes, c'est 20 centièmes et dans 20 centièmes, on trouve encore 6 fois 3 centièmes. Il reste 2 centièmes. Cette étape suffit pour se rendre compte qu'à partir de ce moment, il restera toujours 2. Et qu'au quotient, un nouveau chiffre 3 apparaîtra. Autrement dit, le reste ne sera jamais nul. La division ne tombe pas juste. C'est-à-dire que le quotient de 32 par 6 n'a pas d'écriture décimale exacte. Ainsi, 5,33 est une valeur approchée au centième de ce quotient. Cependant, la division posée nous permet d'avoir plusieurs informations. Si on s'arrête au rang des dixièmes, 32 c'est 6 fois 5,3 et il reste 2 dixièmes. Si on s'arrête au rang des centièmes, 32 c'est 6 fois 5,33 et il reste 2 centièmes. Pour conclure, on peut retenir la propriété suivante. Si A et B sont deux nombres avec B non nul, le quotient de A par B est le nombre Q tel que A égale B fois Q. Selon les situations, ce quotient Q peut avoir une écriture décimale exacte ou pas, auquel cas on peut utiliser une valeur approchée de celui-ci.